Salut, moi c'est Baptiste. Avec Adrien, on a créé Dozio. En fait, dans un souci à la fois de pouvoir d'achat et de consommation plus responsable, on s'est dit qu'on allait remettre en circulation les jeux qui sont oubliés dans les placards. Alors en quelques mots, Dozio c'est ça. On collecte, on vérifie, on référence et on revend les jeux de seconde main avec les grandes enseignes. Cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. En fait, on s'est lancé dans cette aventure avec un certain bagage. En 2019, avec Adrien, on a créé Petite Marelle, un service de location de jeux pour les 0-10 ans en B2C. Donc on a stocké, on a contrôlé et on a vérifié plus de 70 000 jeux à travers toute la France. Cette expertise, maintenant, aujourd'hui, on la met au profit de Dozio. Allez, on vous montre Alors c'est très simple, ça, ce sont des jeux qu'on a collectés auprès des clients de nos enseignes partenaires. Alors comment ça marche le client amène ses jeux au sein du magasin, le jeu est rapidement vérifié par le conseiller de vente et le client repart immédiatement avec un bon d'achat qu'il peut dépenser dans nos enseignes partenaires. Nous, après, on reçoit ces jeux, on les contrôle, on les vérifie, on les référence, on les stocke pour qu'ils repartent vers une seconde vie dans des magasins qui vont revendre ces jeux dans leur corner de seconde main. Une fois collectés, on vérifie les jeux avec beaucoup de rigueur. En fait, on a un cahier des charges qui nous permet de concurrencer les standards de la première main. Pourquoi L'idée, c'est d'amener un maximum de personnes à aller vers les jeux de seconde main. Aujourd'hui, on collecte et on travaille avec une cinquantaine de magasins partenaires à travers toute la France. Demain, on voit les choses en plus grand. Avec plus de magasins partenaires, on pourra collecter plus de jeux auprès de leurs clients. Nous, ce qu'on veut, c'est un véritable impact. On veut que les jeux de seconde main deviennent un réflexe. On veut voir des jeux de seconde main à Noël, aux anniversaires et à chaque moment d'amusement en famille. Ok, maintenant vous en savez un peu plus sur Dozio. Rejoignez-nous dans l'aventure de la seconde main avec notre campagne de financement participatif sur l'ITA.co. Grâce à vous, on va pouvoir développer la vente de jeux de seconde main et le retail de l'avenir en créant de l'emploi pour optimiser le service logistique et renforcer le déploiement commercial. On vous attend